Alors cette fois c'est conjugaison. Vous pouvez ouvrir s'il vous plaît votre cahier d'activité page 19. Vous pouvez consulter aussi votre manuel page 34. Alors le titre c'est les pronoms personnels de conjugaison. C'est la partie de conjugaison. Les pronoms personnels sont des mots qui remplacent des noms. Les pronoms personnels sont des mots qui remplacent des noms. Ils indiquent... Alors, cette fois, c'est la conjugaison. Le titre, c'est les pronoms personnels de conjugaison. Vous pouvez ouvrir ce vous de votre manuel, page 34. Alors, les pronoms personnels sont des mots qui remplacent des noms. Les pronoms personnels, les pronoms personnels sont des mots qui remplacent des noms. Et ils indiquent qui il fait l'action, exprimée par le verbe. Par exemple, Nico est dans la cour. Il joue au yeux. Il remplace Nico. Nico est dans la cour. Il joue au bio. Il remplace Nico. Nico c'est un garçon. Alors il c'est troisième personne du singulier. Alors les pronoms personnels. Je, j'ai Tu, il, elle, on, nous, vous, il avec s ou elle avec s. Aide à trouver comment se terminent les verbes conjugués. Je vous donne un exemple. On tourne les pronoms personnels de conjugaison. Vous voyez, il y a ici des mots, mais ils vaut, il vaut mieux d'entourer de, de, de les pronoms personnels de conjugaison. Euh, je vous donne un exemple. Tu, je, nous, il, etc. Vous pouvez chercher les autres. Deuxième question. Relie chaque nom ou groupe de mots aux pronoms personnels qui correspondent. On a « il », c'est troisième personne du singulier, masculin. « Il » avec « s », c'est pluriel. C'est un pronom personnel, euh, troisième, per, troisième pronom personnel de euh, pluriel, masculin aussi. « Elle », c'est féminin, singulier. Et « elle » avec « s », c'est féminin, pluriel. Alors, « mes soeurs normalement, c'est « elle » avec « s ». Farid, comme exemple, c'est il. C'est singulier. Alors, vous cherchez aussi les autres. Amina, c'est elle. La petite tortue, les policiers, Farid et Amina. Vous pouvez vous chercher. Attention, Farid et Amina. Puisqu'il y a un garçon ici, alors tout est au pluriel masculin. Ça veut dire il avec S. Alors, complète avec le pronom personnel qui convient. Je suis nous. Ça, ça dépend avec le contexte par exemple moi je joue souvent à la console moi je joue souvent à la console mon frère et moi mon frère et moi ça veut dire nous nous aimons les jeux vidéo toi tu préfères jouer dehors etc vous pouvez chercher ici les deux autres qui restent alors euh, quatrième activité Complète le texte avec le pronoms personnel qui convienne. Ça dépend. Iliès demande à son frère. Alors, Iliès parle à son frère. Est-ce que je peux jouer avec toi Avec toi. Est-ce est que je peux jouer avec toi Si, veux, allons faire une partie de basket, répond HM. Si tu veux. Si tu veux, nous allons faire une partie de basket, répond HM. Super. J'adore le basket. J'ai apostrophe, attention. Alors, il, avec S, parce qu'il y a ici la terre maison, ont Il commence à se faire des passes. Il commence à se faire des passes. Mais voilà, maman. Mais voilà, maman. Elle appelle ses enfants. Elle appelle ses enfants. La maman, on peut remplacer par elle. Elle appelle ses enfants. Les garçons, vous venez elle il est l'heure de dîner. Vous venez. Vous venez il est l'heure de dîner. Vous. La terminaison ici, c'est vous êtes. Au oh, dommage, il y a ça. Dit il y Au oh, dommage, il s'amusait super bien. Vous rejouerez un petit moment après le repas. Alors, je recommence. Elias demande à son frère, est-ce que je peux jouer avec toi? Si tu veux, nous allons faire une partie de basket, répond J'aime. Super, j'adore le basket. Il commence à se faire des passes, mais voilà, maman, elle appelle ses enfants. Les garçons, venez, il est l'heure de dîner. Oh, dommage. Elle s'amusait super bien, dit Elias. Alors, vous rejouerez un petit moment après le repas. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant On a répondu à toutes les questions d'activité de, de, euh, de conjugaison concernant les pronoms personnels de conjugaison. Voici les pronoms personnels de conjugaison. Je, j'apostrophe, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec s et elle avec s. Alors, euh, ces pronoms personnels aident à trouver comment se terminent les verbes conjugués comme ces exemples, on l'a déjà vu, pas mal de fois, alors merci, à la prochaine vidéo.